Let's go Troisième match de ce tournoi contre Mega Goofball. J'ai vraiment une main à snap. J'ai Angela, j'ai Bishop. On va snap T1 sur une main comme ça. On ne sait pas ce que joue l'adversaire, mais on a vraiment une main à point. Donc on va snap. C'est juste dommage d'avoir le Zabou, la Sentinelle. Si, si je pouvais remplacer une de ces cartes-là par un, pas une... petite carte, une petite enchantresse, un petit Tung Chi. Mais... C'est une belle main. Le Lézard. Le Lézard qui prendra Chang-Chi à la fin. Possiblement. Londres. Londres, c'est plutôt cool avec notre Bishop. The Hood, ok. Intéressant. On a le Killmonger pour plus tard. on va l'assurer en faisant ça et ça. Jazz Jones. Intéressant. On aura un joli Chang-Chi à gauche. Euh, Est-ce qu'on fait Serra maintenant Le problème de Serra à droite, c'est que on va baisser potentiellement le coup du lézard en mettant une quatrième créa. En fait, si on fait Serra à droite et que la Serra elle arrive ici, on est erect. Peut-être qu'il faut juste Serra ici. De toute façon, ça suffit, non Ouais. Comme ça, je me bloque au mid. Et comme ça, le Chang-Chi à droite, il arrive également à gauche. Et l'avantage, c'est qu'il a l'initiative, donc il va jouer avant. Si jamais il a des grosses créas. Et l'avantage, c'est qu'on lui joue un Killmonger. Vous voyez, il a l'initiative, donc il joue avant. Et vu qu'il joue avant, il prend Killmonger. Donc ce qu'on va faire, c'est... On va bloquer la ligne ici. Ou alors, on bloque... Comment on fait ah, si on a les manas on bloque avec sentinelle ici on fait une nova qui arrive à gauche un Chang-Chi qui est là et qui arrive à gauche et un killmonger qui reste là et qui fait des points surtout. nova à gauche ah non ça va pas marcher avec le lézard Faut limite Chang-Chi d'abord, et ensuite Nova, Killmonger, comme ça le Chang-Chi il, il voit, le lézard il voit pas, 3, il voit pas de Créa, je crois que c'est ça, c'est méga tricky hein mais let's go, let's go. Ok, on lui prend 4 points ici. Euh, il joue quoi Il joue Serra, Killmonger, Jones. Serra, Killmonger, Jones. Mysterio, il doit jouer Bishop. Il joue la Jones, il doit peut-être jouer Storm. Storm Jones. Elle joue, ça, Jones. Hein. Deuxième match. On a Bishop, mais on n'a pas Serra. Après Bishop, ça fait des points. On va pas snap quand même. Bon, c'est juste Bishop, c'est pas un snap. Merde, il pioche dans mon deck, il pioche des bonnes cartes, et il pioche des mauvaises. Ah zut. Mysterio, c'est un peu tôt pour jouer Mysterio. J'aime pas Mysterio T2 comme ça, je pense que c'est pas un bon play. Il, il peut se boardlock en fait avec Mysterio. Il récupère un Mysterio K0. Hein. Le hub. Rock slide. Est-ce qu'on fait juste un bishop et derrière re, un bishop C'est un peu lourd. On overdraw. Mais je pense qu'on s'en moque. Est-ce que bishop c'est si gros Non, peut-être un seul bishop comme ça. Est-ce qu'on veut double bishop Un bishop, un autre bishop plus une carte. Ah non, pas un bishop plus une carte. On aura... Non, ça marchera pas. Donc c'est juste un bishop. Là, on va pas utiliser la cuve de clonage, je crois. crois ah, qu'on va juste jouer, j'ai presque envie de snap dans ce spot. crois que je vais snap Ah non mais Rockside il va voler mes, je vais lui donner mes cartes. C'est ça hein. Oh ici. Jones. Ok. Donc il peut pas rejouer à gauche. Il y a The Wood. Ce n'est pas incroyable. On va juste Serra ici. Par contre, on... Ou alors, non. Franchement, on s'en fout. On fait juste Serra là. On lui donne vraiment zéro info. Je crois qu'on va juste Serra là. La Jones. Ok. Bon. Il y a un Mysterio qui fait des points. <rire> quelque part. Euh, malheureusement, Nova fait rien. On va dire qu'ici, il a 8. Donc il faut juste être à 9. On a 6 et 3, ça fait 8. Ça fait 9. Ah non, parce qu'il va jouer des trucs aussi. Peut-être on met le gros au milieu. Genre Rock Slide. 6 points. Ah non il va rien jouer et s'il joue... là ah, il peut tri trixer et jouer. Je crois que je vais bourriner au mid et à droite. Et tant pis à gauche. Je crois qu'à gauche on va abandonner. Nova, on sait jamais s'il a Killmonger. Je suis vraiment pas sûr de mon play. Ok. Je suis vraiment pas sûr de mon play, mais j'ai quand même le Bishop. Il... il fait quand même le truc. Ok, on a vu Swarm aussi dans son deck. Ah non, créé par le hub. Ok, je me disais bien. Bon, on a une main dégueu. Camartage, ok. Angel, c'est mieux, mais on fait pas Nova T1 avec ce deck. C'est une carte qu'on va jouer T6 en général en mode tricks. Ah putain c'est horrible ça. Je suis pas sûr qu'il ait des... Qu'il a des 6 Je crois pas, j'ai pas vu de 6. Les limbes. On a la witch qui peut être tricky. Hein. Est-ce qu'on récupère double machin Non. Ça. et ça, ensuite on fera Rescue Serra à gauche, Ouais. je pense qu'il joue pas de 6, au moins une Chavez mais je pense pas, on a à peu près les mêmes decks, hein. par contre il peut jouer Chang-Chi, et je pense qu'on doit quand même prendre le risque. alors ouais, en on, on, on bruine un peu trop au mid comme mais... c'est qu'à droite j'ai quand même pas mal de retard je sais pas qu'il puisse jouer euh... ouais, ça ça nous je pense qu'on a perdu sur château mais il snap pas donc on va rester c'est ouais, va être chaud après il a Serra il peut pas jouer ici non plus hein. donc en vrai euh, c'est juste que logiquement il a chang il est censé me péter sur Rescue. après il snap que s'il si l'a je pense Ah, il reste deux tours, bordel. J'allais zappé. Il reste deux tours, on passe. hein. Oh, J'allais zappé, il reste deux tours. Enfin, il faut passer. Hein. Ah, ça a bugué. Il reste deux tours. On a le Killmonger qui est cool. On aurait peut-être dû faire un bishop mais. Après on a le Mysterio qui est bien. Mysterio là. Là et là. J'oublie trop souvent ça. En fait s'il joue Jones, s'il joue peut-être pas Chang-Chi. Optimiste ou pas Un peu Un peu trop. Oh c'est 2 points. On, on a vraiment vu tout son deck là. On a vraiment, ouais. Ça change rien. Juste le Rescue qui est pas une bonne carte dans le, dans le Mirror, on le sait. Ouais, le Rescue qui est pas une bonne carte dans le Mirror. Putain, pétard pardon. C'est deux fois quoi. Bon par contre, Angel Bishop, ça fait gagner. Ah, c'est pas mal. Je pense qu'on snap un deck qui fait moins de points que moi. Ah quoi que. Il a la... Ouais. C'est dur à dire. Parce qu'il joue... Euh... Merci Québec en crise pour le soutien. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est dur à dire parce qu'il joue euh... la Jones. Elle est vachement bien dans le mirror. Mais elle prend pas de Shang-Chi. C'est vachement malin. Ah, c'est vraiment intelligent ce qu'il fait. The Hood, ok. Enchantée. Ah, c'est un très très bon joueur. Hein. Je pense qu'il joue la Jones justement pour ça, pour pas prendre Shang-Chi. C'est vraiment hyper malin. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est... C'est incroyable, hein, comme plaît. Je ne veux pas booster la Snap. Intéressant. Bon, il peut tout jouer, je peux tout jouer le problème c'est qu'il a un truc à 6 mais il a le killmonger aussi la question c'est est-ce qu'il va faire le killmonger avant de toute façon à la place c'est bon hein ah non mais ça est à 12 il est à 10 on rajoute 6 Et il va rajouter 6 ah non il peut rajouter une carte à 6 La Jones, je peux pas la passer. Mon deck, il peut pas passer la Jones. La Jones, je peux pas la passer. Trop fort dans le mirror. Incroyable hein, ce niveau de tech hein, qu'il a. Franchement, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Il Scarlett qui est cool. Là, on s'est fait avoir par les lieux, mais lui aussi, vous allez me dire. Zabu, allez, salle des dangers please, ah, flûte, ça se voit là aussi, hein, une... un tournoi comme ça, le hub ça peut se jouer là, magic, pas ouf magic. Les Jones. Ouais, Jones, c'est trop fort. Jones, c'est vraiment trop trop fort. Je devrais mettre Jones. Après, c'est que pour le Mirror. Mais, waouh wow, wow, dans le Mirror, c'est une dinguerie. Après, tu joues pas avec Nova, quoi. Mais, c'est ça qui est bien, ça te libère la place. Après, Nova Killmonger, c'est quand même un beau spot. On fait le Magic maintenant. Je pense pas. À pas d'info. Let's go hein. Ah sérieux Non Oh ah, je veux vraiment perdre là-dessus Sur le bar de Luc qui remonte mon Mystério qui est un vrai mystérieux Oh non Oh non on perd là-dessus c'est horrible Enfin quoi que on a peut-être pas perdu Et on perd On a 7. Non, peut-être pas. Si. On perd. Oh là là La chance du gars La chance du gars Le mystérieux, c'est bon. Hein, c'est un vrai. Hein, ça fait 7 contre 7. Là, et on gagne. Et on gagne à l'écart. Peut-être pas à l'écart. 7. waouh ok Pfff. de toute façon on joue deux là ah une dinguerie hein une dinguerie sa, sa version elle est vraiment faite anti moi quoi ah ça c'est horrible pour nous pas pour tous les deux hein. en vrai En oh vrai on s'est tellement fait escroquer par... Euh... C'est pas grave, c'est le jeu. Il joue Korg aussi, hein, on a vu. Ah non, ça a été donné. Dabo Jones. Il a, il a The Hood sur Camartage qui est quand même bien bien relou. Je pense qu'il faut casser Camartage. Je pense que Hood sur Camartage c'est horrible pour nous. Après... Ah euh... oh. oh, horrible ça. On se fait tellement escroquer. C'est infâme. Un, un je peux pas râler mais c'est infâme. On a pas mal de mana. Bon, en vrai sur Killmonger on est bien à droite. Ah là là sérieux la zone négative là où on, on développe. Bon après ils peuvent... tous ces mystérieux peuvent aller là-bas c'est un peu particulier juste sentinelle là un peu emmerdé là par l'Academy Strange s'en ouais, sort bien bon, en vrai la John Summit c'est cool à droite il a il a un mystérieux pas oublier qu'à droite il a un Mysterio. Hein. Ah il peut Carnage à droite À droite il peut Carnage Carnage il est à 8 Il est à 5 Donc il gagne avec Carnage Je pense qu'il faut bourriner à gauche, mais un peu cher, quoi. Ouais, il y a moyen. Hein. Ça, ça, ça, euh, c'est beaucoup, hein. Ouais. Il reste deux cubes chacun. Wow, c'est incroyable. C'est le match d'une vie. Hein. Franchement, ce match-là, ça pourrait être la finale du, ça pourrait être la finale du, du tournoi. Sans blaguer, hein. C'est la finale, ce truc presque. Hein. C'est incroyable. Il a un niveau de fou, hein. Parce que franchement, moi, avec mon deck, je suis un tueur. Hein. Et lui, il arrive vraiment, vraiment à rivaliser, hein. Bon là c'est full RNG, hein c'est celui qui a Angela ou Bishop. Mais ouais ouais c'est... Allez, Angela ou Bishop. Incroyable. Ah zut. Oh c'est sacrément tricky ça. Bon oh, ça c'est bien, les cartes posées ici ne peuvent pas être détruites. Est-ce que c'est top là C'est rare, rare, ok. Bon. Bon. Il bah, y a New York qui est tricky. Bah avec New York ça rend le jeu full range là hein. Là, on décarie par le lieu Wakanda. Hein, parce qu'on peut se permettre de faire la rescue. Je pense que sa version, elle est devant la mienne. Hein. Je pense que sa version, elle est clairement anti-moi. Parce qu'il y a la Jones et nous, on a rescue. Et on peut pas jouer rescue dans le spot. Et après, c'est incroyable. La Jones, là, elle est incroyable hein, dans, dans son deck. Hein. Juste, en fait, ton deck, il prend jamais Chang-Chi. Et c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Parce qu'on pense jamais à Jones. C'est une carte de poulain, ce truc. Mais en vrai, euh, je crois que c'est Jones au-dessus de rescue. Hein. Enfin je sais pas, après il faudra tester contre d'autres match mais... Parce que c'est con, mais le, le, le 9 il est important et parfois on a aussi envie de... De jouer derrière Jones, mais... Oh là, là... Putain, Il est beau, beau, beau ce match, sérieux Incroyable Ça c'est... Ce match il est incroyable, sans déconner c'est... Quatrième... Quatrième match, quart de finale... Une place pour la demi... Une place pour 50$... Contre Kiss. Genre français d'ailleurs il m'a parlé en français dans le chat. Bon ce lieu il est horrible pour nous, le Cosmo Cramozy Quand il y a Cosmo Cramozy je joue pas Zabou parce que sinon je peux pas mettre mes T4 dessus. Donc euh, très important de pas jouer Zabou quand vous voyez Cosmo Cramosi. Un sunspot, ok. Oh nice ça pour nous. À moins qui change le, à moi qui joue un Thanos, Armor. À moins qui joue un truc Thanos. C'est uh -uh. quoi suis ce mystérieux là? Green Goblin. Green Goblin, c'est une carte trop loin. Hein. Le Bishop. Pourquoi Armor J'entrais à sa gauche. Le 4 points, mais... Pourquoi casser armor, on s'en moque Enchantresse. Juste Vibranium, hein. Le problème, c'est qu'on peut plus jouer, quoi. Ouais. On a la Witch ici, en mode tricky, mais... Là, on n'a pas Witch en main. Il connaît notre deck. C'est qu'on est bloqué. Ouais c'est horrible Cosmo. Je pense que j'accepte de perdre un ici. Bon, on a vu une, ar une euh, armor, un sunspot sun pour le moment, on n'a rien vu de son deck mais le lieu nous a trop posé problème. Ah, un. Si, hein. merci Poulette pour le prime, merci beaucoup. Winget, ah C'est relou ça, ça nous pose problème. Armor, ok. Ouais, putain. Ouais, on a obligé de partir je crois. C'est Murder World. Après on a Serra, on a Rescue Serra à droite. Enfin, on gagne sur Rescue Serra à droite. On perd Angel quoi. Il va monstre ici. On a une bonne main, c'est dommage. On va vraiment avoir par le Murder World. On joue les 4 ou pas On va partir encore. Ah, et les lieux sont horribles là pour nous. Dommage, on avait une super main, mais. Oud, ok. Ah, il fait chier le lieu. C'est vraiment le lieu qui, qui, qui nous fait perdre deux instants. Carnage. Mantis, oh là là, c'est horrible ça. On a des points hein. oh, snap. à gauche en vrai C'est à gauche on va faire pas mal de points Dishap il fait pas mal de points, autant le mettre à gauche Aero, Armor. Il joue Armor, Carnage, Sunspot. Intéressant. Viper. Ouais, C'est un deck relou, quoi. Démon. Démon, ça prend Killmonger. À utiliser le snap. Ah, si l'art morte tant pis pour nous, mais. J'imagine. Magic. Ah, c'est un shiolk machin. Ok, intéressant. Intéressant. Ah, c'est un shiolk. c'est que j'ai l'initiative donc je peux pas jouer mes cartes on va concilier d'ici faut garder 3 points Regardez 3 points, c'est important. Si on a 2 points, on n'a plus de jouabilité. 3 points, on peut faire 3-3-3. Mais je pense que le match-up, il est horrible. Je pense que le match-up, il est horrible, malheureusement. C'est dommage parce qu'on a la Witch qui compte sa Magic, mais là, ça sort très très mal. Là, ça sort très très très mal. Ah ouais, c'est horrible la note sortie. Viper. Oh snap. Bon, ça se joue là, hein. Let's go. Euh... ouais je crois qu'on va perdre hein, malheureusement On, il nous faut la witch la witch c'est la carte clé dans ce matchup là il passe et là ok intéressant donc double shiulk ok la shiulk shiulk des choses comme ça intéressant 1, 2, ça fait 8, <rire> 9, 10, 11, 12, 14. Ah, GG. On perd à l'écart. Je pouvais pas mettre au mid. GG, on perd à l'écart. Le qui, il faut Jones. Il faut la Jones. Bien joué. Ça finit là. On finit en carte finale. Bon, c'était un beau tournoi. Hein. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Euh, ouais, on s'est fait, euh, fait avoir. On s'est fait avoir. La Witch qui n'est pas arrivée. La Witch, carte clé dans ce match-up. Je pense que le match-up est plutôt bon. Honnêtement, je pense que le match-up est plutôt bon. Mais j'ai pas un, une énorme expérience contre cette version là assez greedy, avec Viper et tout, donc c'est un petit peu compliqué à contrer. Et euh, donc peut-être que j'ai snappé un peu trop tôt, mais en même temps je pense que c'est important de snapper tôt quand on a Angela au Bishop. Mais ouais c'est vrai que c'est un match-up qui est compliqué. Après, euh, là est-ce que je peux faire quelque chose de différent Je crois pas, faut juste que je mette... Non parce que mon Mysterio il est ici. Et en gros, non, c'est ça. Hein. Non, c'est ça. Hein. Malheureusement, euh... faut faire. Euh... Je crois que c'est ça. Malheureusement, c'est euh, l'enchantresse ici. En fait, je suis obligé parce que là, vous voyez, j'ai pile poil que un de plus. Hein. Donc, si le mystérieux à la place, il va là, bah, je perds quand même ici. Et là, en fait, je me fais juste dans tous les cas avoir par. Euh... Le... par le Chang-Chi donc ça change rien c'est juste la Jones en fait ce qui me fait perdre après le truc c'est qu'il faut pas avoir les nits par rapport à Nova en fait si tu joues Jones c'est un peu tricky avec Killmonger Nova mais après tu pas obligé de le caler dans certains spots c'est ça qui est intéressant Ouais magnifique bon ça s'arrête là mais c'était un super super dommage on a loupé les 50$ dollars, mais je pense que j'arriverai quand même à finir le mois <rire> c'était vraiment un... c'était un chouette événement clairement. Ouais c'est un deck intéressant ça. Le deck Viper, machin, avec... Euh... C'est un peu grid mais c'est un deck qui est plutôt cool.